Pour être au top de votre forme tout au long de votre vie, pour bien passer les caps difficiles, vous devez apprendre à vous connaître pour prendre votre santé en main. Savez-vous que des méthodes naturelles alternatives ou complémentaires efficaces existent pour résoudre vos problèmes spécifiques féminins, tels que l'alimentation hypotoxique, les super compléments alimentaires, l'ostéopathie, les plantes, l'aromathérapie, la gymnastique périnéale Savez-vous que des solutions naturelles existent pour réguler les naissances, résoudre certaines séries fonctionnelles, lutter contre les infections, les douleurs des règles, ralentir le vieillissement et tenter d'éviter les maladies liées à l'âge Un grand nombre de troubles féminins peuvent être prévenus et soignés de façon tout à fait naturelle. Mais avant de savoir ce qu'il convient de faire, il est indispensable d'apprendre à se connaître pour décrypter et réharmoniser les subtils mécanismes qui président au bon fonctionnement du cycle féminin, à la bonne santé de la sphère génito-urinaire et à une vie sexuelle épanouie. Ensuite, il faut vous familiariser avec les diverses disciplines de la santé qui contribuent en synergie à prévenir et soigner les problèmes spécifiques féminins. Vous pouvez vous armer contre les problèmes qui vous gâchent la vie. Il suffit d'être motivé et d'adopter un programme de santé durable à votre mesure. Si vous avez décidé de prendre votre santé en main pour prévenir les maladies évitables et soigner celles qui vous posent problème, si vous avez envie d'apprendre les techniques naturelles à utiliser pour vous-même ou en consultant un praticien compétent, je vous félicite, vous avez franchi un premier pas capital vers la santé durable pour en savoir plus sur toutes ces techniques naturelles synergiques et sur les solutions naturelles à vos problèmes, mon nouvel e-book en format PDF « Vivre mon corps de femme » divisé en deux volumes complémentaires, a été écrit spécialement pour vous. Vous trouverez dans ce livre numérique toutes les explications sur l'origine des maladies féminines, des conseils pour y remédier ou me les prévenir. Il vous est proposé des solutions classiques et naturelles, sans effet secondaire, efficientes et donc faciles à mettre en œuvre pour rester en bonne santé à toutes les étapes de votre vie. Prévenir et traiter un grand, un grand nombre de troubles, comme par exemple règles et rapports douloureux, ptose ou descente d'organes, cystites, troubles sexuels, troubles circulatoires, maladies vénériennes, l'infiatilité fonctionnelle. Cela vous intéresse, alors à vous de jouer et rendez-vous sur naturemania.com et sa boutique naturemania.fr. Je vous dis à très bientôt.